Et salut les amis, c'est Suyukik, euh, ce et aujourd'hui, vidéo, euh, vidéo découverte, détente, euh, tout ce que vous voulez, ce que je vais faire de, sur le montage, sur le jeu Hounin. Hounin, ouais. Bah voilà, c'est bon, j'ai fait la blague de Pikman sur Brolala, lol. Bah, euh, le jeu... C'est euh, créé par euh, Developer Digital, et j'aime beaucoup euh, ces styles de jeu par exemple Hotline Miami. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre après Enfin, je sais plus, mais ils ont fait pas mal de jeux indé et c'était euh, très génial. Et euh, du coup, quand j'ai vu Rodin, ça, faisait, ça me faisait penser à Hotline Miami, en voyant euh, qu'il avait euh, le casque euh, qui me faisait référence d'ailleurs à... À un personnage de Hotel Miami, donc euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter ce petit jeu et je vais faire une petite découverte sur ce jeu. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est euh, comme euh, gameplay, je sais pas comment quand, quand ça se passe, ça Je connais rien du tout. Je sais juste que c'est euh, Devopart Digital qui a fait ce jeu, donc voilà. Donc, on va faire une nouvelle partie. Alors, il y en a 5. Le vieux sera le premier. Il sait qu'il mérite la mort. Pour le trouver, je dois pirater leur réseau. Alors, euh, <coughs> si j'ai bien compris, celui qui est entouré, il faut le buter. Voilà, c'est ça le truc. Euh, et, et du coup, on les qui dans tout ça Je pense qu'on est, euh, qu est au milieu en bas, là. Est ce que je pense, hein. En fait, c'est tellement drôle la photo parce que t'as tout le monde qui font une tête horrible. Et t'as ceux qui sont en dessous qui font « Hey, c'est magnifique comme journée, hein ?» Donc voilà. Donc c'est parti. Euh, premier niveau, il faut tuer ce vieux-là. Alors j'espère que ce sera pas des touches quertit parce que... Euh, alors. WS Ouais. Alors, pour vous déplacer. Ok. Ok c'est Equity fait chier. Alors bon c'est pas grave. Et la souris pour sauter. Oh Oh sympa Ok J'ai un katana Ok du coup il faut que je Ah d'accord la part d'espace ce que je viens de re rencontre c'est que quand Euh attends Comment je comment je fais Alors attends c'est que, quand on prend l'appareil espace, ça m'épose. Ok. Et du coup, je peux pas... Ok. Ah. Ok. Ok, je crois que j'ai compris maintenant. D'abord ça. Non, ça là. Hop là. Ok. Alors, ça rame un peu. Je sais pas pourquoi. Donc, je... Je vais revenir... Merde, le micro... Non Alors, option graphique, je pense que... Ah, voilà. Désolé. Oh là Bon, j'espère... Alors, sauter par la fenêtre. Alors, si ça va bien. Ok. Ok. Alors, attendez. La fenêtre. Ok. Ya yeah Discrètement. Alors, ça va un peu, désolé. Maintenant, enfoncer le bouton droite de la souris pour déplacer la caméra. Mais d'abord, il faut descendre. Ok, je suis en Ok, ok. Ok, ok. Je peux pas m'accrocher directement là, hop. Bon, c'est limite. Ah, d'accord. Ok. J'avais pas compris que <rire> Hugo, t'es vraiment con cool, hein, pour. Euh... <rire> ok. Bon bah, je vais casser cette vite comme ça, hop, ça c'est fait. Alors, quand ça casse des vitres, je commence à avoir. Euh... Alors, hop là. Je vais voir si je peux pas aller. Bon, ouais, c'est pas grave. Hop là. Alors, il y a un avion qui arrive en plein de vidéo et il pleut. Alors, hop. C'était pas ça ce que je voulais faire. J'étais concentré avec. Ok. Étourdiser les ennemis en sautant sur eux. Ok. Ok, ok. Ok, la porte qui s'ouvre tout seul. Ok. Oh bah super, second blood. Comment ça, second blood <rire> Bizarrement, j'ai euh, tué qu'un seul ennemi et hop là. Oui, oh, il y a un garde. Enfin, un, un garde plus puissant parce que. Euh... Oh mince! Euh, les combats font Tour par tour Sauter pour esquiver La balle Ok alors je dirais sauter Comme ça Oh nickel Tac Et je l'attaque Elle est franchement sympa Ok La clé je passe par là. Ah non, la pluie. Éviter de déclencher l'alarme. Ok. Est-ce que je peux pas sauter là-dessus, là, -dessus, là Ok. Ah ouais, c'est sympa, ça. Alors, du coup, je... hop, et... Hop là Ça, c'est fait. Bon, je pense que je vais faire... Euh... <rire> Euh, je pense que je vais quand même faire un, une petite vidéo assez courte comme ça. Je vais faire que cool le premier niveau euh, ou deux, même. Ce sera plus, ce sera plus sympa de le, faire le niveau 2 quand même. Et euh, je pense que je vais faire euh, deux, trois euh, niveaux et après. Ah, je vais prévenir attaquer, ouais. <rire> Prends-toi le temps pour euh, couper la personne. Hein <rire> euh. Celui-là, il faudrait que j'essaie de sauter sur lui. Attendez. Je utilise mon doigt. Le doigt qui sert à tout. Alors, je tirerai plus vers là. À l'attaque Et bim ah, La géométrie La seule chose que je suis nul, mais que je suis capable quand même de faire. On pirate. Ok. Euh, du coup, comment je fais pour monter bon, Je vais utiliser l'ascenseur. hein. Ou tout simplement, je vais casser la vitre. Parce que si c'est à la porte d'en bas. Hop Ok, pas. Bah. Hop Mon perso, j'aime faire des sauts. Ok, pas. Bah, je me suis fait carotte. Du coup, je vais monter pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-haut. Allez, ok. Ça se prend un peu du temps à, à faire monter. Euh, hop Alors, l'objectif tuer tous les ennemis. Alors, est-ce que je peux pas voir tous les ennemis avant ah, si la flèche me dit quelque chose, non? Attends, je vais visiter. Il y a un ennemi ici. Ok, si je le tue d'abord, lui, ça peut être sympa. Je vais essayer comme ça. <rire> Suspense! <rire> ok, ok. Pour ce temps, il a rien vu. Il a rien vu. <rire> D'accord, casse-toi. Ta gueule, t'as rien vu. <rire> t'as rien vu. Ramasser l'épée. Augmente le com la combo. Ah, d'accord. Bah, je crois que pers le personnage là-bas, il est mort alors. <rire> ok. Mais je crois qu'il y a... Ok, ok, ok, je le vois, je le vois, je le vois. Oh, merde. <rire> ya <Yeah. rire> La situation qui arrive à personne Mais qu'est-ce que vous faites là, mon <rire> euh. Alors, du coup, je vais prendre ça. Ok, bah, j'ai tous les données, nickel. Alors, rejoignez la moto. Voilà oh, une moto... Ceci, cette fois-ci, on l'oublie euh, totalement. Alors, est-ce que la moto est là-bas Parce que si... Ok, pas. Bah. Non, non, descends. Descends officiellement. Ah. Je vais faire comme tous les grands ninjas. Je vais sauter vers la moto. Bon, dommage. Hop. Bon. Bah, ça fait déjà dix minutes que je suis en train de galer sur cette mission. Alors, je vais, euh, pour vous faire plaisir, je vais essayer de terminer vite fait le deuxième niveau. Et euh, si vous voulez voir un deuxième, euh, un deuxième épisode dessus, vous, euh, vous pourrez me dire dans les commentaires. Alors, euh, point de compétences non dépensé. Bah, du coup, je vais les utiliser. Alors, il euh, y a un choix de catégorie. Alors, exécuter deux à un seul tour, c'est déjà pris. Lancez votre épée sur un ennemi lorsque vous êtes en l'air. Ah, ça peut être intéressant, ça. Euh, C'est tout un ou... Euh... Alors, coup de grâce. Exécutez un ennemi étourdi. Prenez un ennemi au plafond par surprise. Rappelez votre épée. Étourdissez tous les ennemis à proximité lorsque vous êtes en l'air. Créez un leurre pour déstabiliser vos ennemis. Déployez un leurre sans avoir besoin d'utiliser l'hypoprojecteur. Téléportez-vous dans un espace son. je dirais euh, lequel serait bien parce que il y en a un qui me plaît bien, c'est euh, prendre l'ennemi, euh, <rire> l'ennemi au plafond par surprise. Mais euh, franchement, lancer l'épée, ce serait bien. Et euh, si, et si, par exemple, je oublie mon épée, faudrait bien celui-là. Ouais. Du coup, je vais essayer de lancer mon épée. Alors, ok, bah voilà, j'ai plus de compétences, c'est fait. Alors. Du coup, je vais continuer. Alors, ok. Alors, du coup, du coup, on avance tranquille. Visez un mur pendant que vous êtes en l'air pour lancer le crapin. Ah, c'est ce que je viens de faire. Est-ce que je peux lancer mon crapin Hop, hop là, c'est bon. Ok, ok. Alors, du coup... Est-ce que je peux balancer mon crapa là tout de suite Ah là je peux. Balancez-vous sur la... Ouais, ouais. Bon. Je vais passer au-dessus. Non, attends. Non, attends, attends, attends. Voilà Et je recommence depuis le tout début Allez Allez Hugo le malin Je vous ai dit que ma la chauvetrice c'était pour... Euh, <rire> c'était pas ma base. Alors du coup... Ah ouais mais c'est ultra haut quand même. Du coup ouais c'était bien fait euh... Je me suis bien fait baiser. Je voulais casser la vite mais malheureusement non. Ça n'a pas marché. Du coup il faut que je fasse bien le tour. J'ai perdu quelques minutes. <rire> Attends... C'est pas possible là, attends. Je vais pas tout grimper quand même, tout ça. Bah voilà, c'est... <rire> je vais voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Ok, bah... Y a rien du tout. Comment je pourrais faire a few moments later. Ah, je suis con Mais qu'est-ce que je suis con <rire> Bon c'est pas grave euh... Ouais bah du coup je vais passer par De l'autre côté Et je vais utiliser ma corde là D'accord C'est Spider-Man le mec Ah si tu veux Bon hop là Et bim Ça c'est fait Alors du coup je relance La corde et pas du tout, c'est pas ça ce que je voulais faire. Voilà, bah, mon personnage fait le singe maintenant. Hop là. Boum. <rire> mon voy rien vu. Alors, je peux peut-être le choper d'ici, là. Non, bah, ça... <rire> Hop, Maintenant il faut que je m'occupe vite fait de l'autre là Ah si seulement <rire> Si j'arrive à comprendre comment ça marchait ça Bim Ah stylé ça Je vais passer par là Et ensuite je vais utiliser ma corde Et hop là Alors Ah oh, punaise mon personnage il aime bien monter euh, sur les Alors Épargner les civils Comment je vais faire Parce que si Si je Ok Hop là Je m'occupe De ça Et hop là A rien veut venir Oh mince euh... Fermeture générale Quoi Mince Alors Vite il faut que je retourne Je crois qu'il a il a remarqué Ah fait chier Le serveur il est okay. Il faut que je m'occupe de lui alors Désolé je suis quand même un gros connard, quoi. Euh ouais, épargner les civils, mais comment veux-tu que je fasse Vas-y, je vais faire la paix, vas-y. Je suis euh, la personne qui a tué presque tout le monde. Je suis un petit lapin. Ok, c'est là-haut. Ok. Allez, on va monter. Là, il y a quand même beaucoup de gardes. Oui, merci, Hugo. Euh... Et voilà, il y a tout le monde qui lance quand même CSGO, alors que moi, j'ai arrêté de jouer à CSGO un peu quand même. Alors, hop. Hop. voilà On va sauter comme des petits lapins. malheureusement Je ne peux pas faire ça. Et là... Il m'a pas encore vu Si je fais ça Et ça Là je vais le défoncer Je m'en fous C'est toi Hop là ça c'est fait Personne n'a rien vu euh, Si je descends je me fais baiser Ça c'est sûr Ok, je vais voir quand même s'il n'y a pas un... Ah bah ouais, bah. je suis obligé, je suis obligé de me faire baiser. Enfin, en quelque sorte me faire baiser, mais peut-être que je peux réussir à contrer. Hop, voilà. On va utiliser l'ascenseur. Ok. Ah, j'ai compris. Ah. ah, pas mal ça. Ah, la musique qui va bien derrière en plus. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ok, j'ai une idée. On va attendre qu'il euh, n'observe rien. Ok. Là, je sors. Et là. Merde. T'as rien vu. Ok, j'ai le. L'autre coup spécial, là. Ok. Bon, heureusement que j'ai fait ça parce que je pense que j'aurais pu quand même le pousser et le faire euh, tomber. Ça aurait été un peu bâtard, mais euh, moi, je l'ai pas trop fait, je dirais. Hein. Je pirate. Eh, merde Vous m'avez rien vu alors attends. Euh ouais ce serait trop compliqué du coup Il vaut mieux utiliser la corde Ok ça c'est bon euh, Je vais plutôt m'occuper De lui là bas Parce que c'est lui qui a l'arme Là j'attaque Sur lui comme ça si, euh, il se relève rapidement Et lui je la rattaque derrière C'est nickel ce jeu est parfait Il faut que je le termine et euh, non, je vais pas encore sauter là. Tu peux arrêter. Je vais... Ah, c'est avec... En plus, on peut jouer avec les flèches, c'est nickel. J'aurais... <rire> ah bah, je parle des flèches, mais après... Euh... Je parle des flèches, mais... Euh... Ok. Ok, là, je suis, je suis dans un peu dans la merde là. Ok, ça va. Je vais utiliser ça. Est-ce que je peux pas... Remonter. Mais merde. Ah ouais, bah... Merde, j'ai chié. Putain. Bon. Euh, je vais le terminer quand même, ce niveau, parce que... Euh... Parce que voilà. Et euh, parce que je me suis fait bien. Ah, vite, chope le truc là-bas. Non. Merde. Ok, Alors, tout d'abord, je vais je le toucher, lui. Ah ouais, mais là, je suis un peu dans la merde. Du coup, je vais sauter. Comme ça, ils vont croire que je fais un peu du caca. Et là, j'attaque sur lui. Bim. Euh, je le défonce pas, je décide... Ah ouais, mais... Je décide de sauter en l'air. De lui défoncer. Non, pas du tout. Euh, du coup, je vais plutôt défoncer celui qui est là-bas au fond. D'accord, c'est pas du tout ce que j'ai voulu. D'accord, il y a eu un retour Windows. Je sais pas comment. Bon, c'est de toute façon, ça reprend le gameplay, ça va. Alors, du coup, j'ouvre... Mais là, je sais pas trop comment faire. Ah, peut-être monter comme ça. Et ensuite, euh, pouvoir escalader. Peut-être, si je peux. Ok, je peux faire ça. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Euh, je peux monter l'essence. Je vais plutôt monter. Ah ouais, mais on peut pas. On n'a pas la clé. Ah, par contre, je peux casser la vitre et rejoindre l'autre qui était... Au fond, d'accord. Alors. Tout d'abord ça. Ensuite ça. Et ensuite ça. Et hop. J'utilise le grappin et hop là. Ok, je vais voir quand même. Je vais voir quand même si... Ouais, on peut accéder. Du coup. Je vais utiliser mon grappin. D'accord. Mais franchement, un... c'est quand même un beau jeu. Hein. On, s... on peut le dire, c'est un beau jeu. Alors, du coup. Je vais sauter comme ça. Et je vais... Faire ça. Ok. Oula. Merde. Euh... TG. Ok. Ok. Là, on est sur une bonne voie. On est à peu près sur une demi-bonne voie. Je vais essayer de le défoncer. Boum. Euh... On va tenter le... Hop, hop, ça c'est fait Je peux pas attaquer l'autre là-bas Non, il va appeler Il va appeler sa maman, non, il pourra pas Voilà, c'est bon Voilà, tuer tous les ennemis, ça c'est fait Par contre, sauver les innocents C'est pas cool ça Et hop Et Je vais remonter sur ma moto Terminé, votre ah merde! C'est vrai, il faut pirater le. Il faut pirater le compte. <rire> Je vais tellement vite, moi, à chaque fois. Alors. Hop, c'est bon. Ah non, c'est vrai, il faut aller en haut maintenant. Ah, il faut aller monter en haut, il faut monter en bas. On sait plus où il faut y aller. Ah non, bah. Je vois la seule porte qui permet de... Euh, qui... La plus proche porte que j'ai, c'est euh, aller descendre et moi je vais comme un con pour descendre. Voilà. Alors, ça c'est bon. Alors, je vais vous dire quand même un truc, c'est que euh, là ça va être un let's play euh, normal, c'est-à-dire sans trop montage dessus, quoi. Et euh, du coup, pour les autres let's play, j'en ai un que j'ai prévu pour, euh, pour faire un let's play court. Et euh, là, je, là je, je pense pas faire un let's play euh, court quand même, parce que il euh, faut que je vous explique un peu euh, <rire> comment ça marche et tout. Donc voilà. Donc voilà, on a terminé le niveau 2. Et euh, <rire> voilà, épargner les, les civils, Pas euh, quitte. <rire> euh, donc voilà. Donc euh, je décide, je, je, je décide, oui. Euh, du coup, je vais vous laisser sur cette euh, découverte de euh, Runin, qui est un jeu très sympa que, j que, j que je trouve très sympa niveau euh, graphisme, niveau euh, gameplay. Euh, très sympa, très sympa. Euh, je vous le conseille de, sur, euh, sur Steam. Je l'ai eu à, sur à Humble. Humble il y a longtemps, c'était sur, euh, sur euh, Thévaport Digital d'ailleurs, et euh, j'ai pu avoir euh, trois petits jeux euh, très sympas que j'ai pu euh, avoir, et que j'ai pu partager parce que Humble on peut euh, partager les euh, les jeux à d'autres copains, enfin <rire> c'est un peu compliqué à comprendre. Donc sur ce, j'espère que ce petit, euh, ce petit, cette petite découverte vous aura plu, euh, si vous voulez que je fasse une suite, euh, dites-le moi et euh, puis, euh, si vous voulez que je fasse euh, quand même, hein, si vous voulez savoir euh, mieux l'histoire bah, et que vous ne voulez pas que je fasse la suite, bah, je vous laisse découvrir et moi je terminerai euh, le jeu soi-même. Donc voilà. Donc, sur ce, je vous dis. Euh, <coughs> sur ce, je vous dis euh, bonnes vacances. Et euh, puis, ciao. Ciao les gens.